Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit accident avec euh, mon ongle. Donc il s'est cassé vraiment très très court. Et euh, voilà, vous pouvez voir que ça a même pris un petit peu mon ongle avec... L'hyponychium, c'est-à-dire la petite peau qui se trouve sous l'ongle, a un petit peu souffert aussi. Donc je vais vous montrer euh, finalement comment faire une pose sur un ongle rongé, puisque là il ressemble fortement à un ongle rongé. Donc première chose à faire, désinfection et l'image des mains. Enfin des mains, <rire> du moins de ce doigt-là. Donc je commence... Par désinfecter, bien sûr, j'ai désinfecté mon matériel aussi et je vais pouvoir commencer à limer mon ongle. Donc, je vais pas vous montrer toute la procédure puisque finalement je vous le montre déjà dans d'autres vidéos. Donc, je vais le faire et je vous reprends tout de suite. Voilà, alors j'ai limé entièrement donc euh, le gel, j'en ai laissé vraiment un tout petit peu pour protéger l'ongle, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment plus rien dessus. Alors mon ongle est vraiment extrêmement court. Euh, ben pour moi, c'est extrêmement court. Hein. Bien sûr, il y a des personnes qui ont des ongles rongés jusqu'à là, voire jusqu'à là. Je me suis jamais rangé les ongles, donc je ne les ai jamais eu aussi courts que ça. Donc, je pourrais pas vous montrer euh, mieux sur moi des ongles rongés que cette fois-ci. Donc, euh, je l'avais un petit peu... Euh... Voilà. ça m'avait pas trop fait plaisir quand je me suis cassée l'ongle parce que ça m'a fait un petit peu mal. Mais je me dis, au moins comme ça, je vais vous montrer comment procéder. Alors bien sûr, là, je l'ai limé, j'ai euh, bien sûr désinfecté avant. Je suis passée donc avec mon cleaner. Donc le cleaner, c'est euh, du dégraissant qui va permettre donc euh, de bien nettoyer l'ongle et d'enlever les petites poussières. Ah oui, et euh, ça, je voulais vous l'ai pas montré. Je suis passée avec donc cet ustensile pour repousser les cuticules. Alors pourquoi je fais cela euh, Tout simplement puisque je ne veux pas euh, que les cuticules viennent se mettre dans mon gel et après que ça se décolle. Tout simplement. Si vous avez les ongles vraiment très rongés, il se peut que la cuticule soit vraiment très très épaisse. Donc vous pouvez utiliser un peu d'eau émolliante pour faire une petite manicure. Avant euh, de faire la pose, par contre, euh, voilà, aucun produit grain. Il faudra vraiment bien, bien repasser le cleaner après. Donc, je commence par appliquer mon gel de base en couche ultra fine, et je vais venir donc ensuite le catalyser. J'en mets vraiment pas beaucoup. Vous bien entendre en fond, en fond, mon chat qui miaule. Euh, donc, euh, je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle miaule beaucoup, beaucoup. <rire> Donc voilà, je commence à catalyser mon ongle. Donc là, euh, vous pouvez peut-être le voir. Voilà. Là, j'ai 30 secondes et 60 secondes. Donc je mets 60 secondes et je vais le mettre deux fois pourquoi tout simplement puisque euh, c'est du gel voilà quand on fait du gel on le met euh, une minute alors surtout faites bien attention de refermer les pots de gel une fois que, euh, que vous les avez utilisés et mettez bien le pinceau aussi à distance pour éviter euh, voilà que votre pinceau ne dessèche et après vous ne pourrez plus l'utiliser ça m'est arrivé euh, je crois trois fois dans la même journée un jour où j'étais particulièrement euh, pas très attentive, on va dire. Donc voilà, faut éviter de le faire. Donc là on laisse bien catalyser et une fois que c'est fait on va pouvoir utiliser donc un chablon. Alors je vous ai montré comment utiliser un chablon réutilisable dans une autre vidéo. Donc je vous montre comment utiliser ce chablon. Moi je n'aime pas les, les capsules tout simplement parce que euh, voilà pour moi c'est un petit peu l'ancienne technique. Les chablons tiennent beaucoup mieux. Enfin pas les chablons, on la pose au chablon je trouve qu'elle tient beaucoup mieux. Donc je, je préfère. Je trouve que ça fait plus naturel également. Ouais, donc on va commencer par enlever la petite pastille. Alors on peut choisir l'un ou l'autre côté. Euh, moi j'aime bien utiliser ce côté là pour les formes très longues, les formes artistiques. Et puis pour aussi euh, les formes en amande. Donc c'est ce que j'ai moi. Et aussi parce qu'en fait il est plus découpé sur l'avant. Donc après vous pourrez aussi tester, euh, voilà voir ce qui correspond le mieux à votre ongle. Là ça a l'air de bien correspondre je vais essayer de l'autre côté là ça marche pas vous voyez la différence voilà, là il est euh, en fait il est trop ouvert sur les côtés et du coup euh, ça va pas aller donc je préfère l'utiliser comme cela là mon ongle voilà il est bien bordé de tous les côtés et je vais venir refermer les côtés alors ça c'est l'étape un petit peu délicate Voilà, faut essayer d'être assez euh, assez bien au niveau de la forme je vais le faire ouais, je vais le pincher un petit peu avec mes doigts pincher donc c'est juste appuyer un petit peu voilà pour que pour qu'il soit pas trop large par la suite je le fais bien adhérer au reste du doigt pas qu'il bouge ensuite dans la machine et je vais venir appliquer mon gel alors D'habitude, je fais le rallongement avec un gel masque. Alors, il faut bien regarder qu'il soit bien droit aussi. Il hein. ne faut pas qu'il parte de travers. S'il part de travers, vous enlevez vous recommencez. Donc, d'habitude, j'utilise un, euh, un gel masque. Pour une fois, je vais utiliser un gel de construction pour vous montrer une fois... Euh... La chose en transparent. Donc comme d'habitude, j'utilise tous les produits Yornales International. Ce sont que des produits hypoallergéniques. Donc si euh, vous voulez voilà, faire un petit peu attention à votre santé, à la santé de vos clientes, c'est l'idéal. Donc là c'est un gel légèrement épais, comme vous pouvez le voir. Alors je ne sais pas si c'est très flagrant en vidéo. Mais il est un petit peu épais et donc ça va permettre de vraiment bien faire notre construction en même temps que notre rallongement puisque moi j'aime pas perdre de temps j'aime bien faire les deux étapes en une il y a quelques années je mettais deux heures et demie trois heures pour faire une pause et puis j'en pouvais plus donc je me suis dit il faut que je trouve une solution donc tous les produits peuvent s'utiliser de cette manière c'est à dire à la fois en rallongement et en construction et ça je trouve ça génial donc voilà si vous perdez du temps pour ça, là, vous pouvez le faire en même temps. Par contre, vu que le produit est un petit peu plus épais, il faudra faire attention de ne pas en mettre trop sur les côtés. Parce que voilà, on veut pas non plus perdre trop de temps après au niveau du l'image. Donc il faut déjà faire bien notre construction. Ici, à ce niveau-là, vous avez quelques petites bulles. Si vous voulez, par exemple, euh, ensuite faire... Euh, une couleur par-dessus c'est pas très grave ça va pas faire euh, que votre euh, pose va se décoller ou quoi que ce soit il n'y a pas de souci au début c'est vrai que je m'inquiétais énormément de, de ces petites bulles qui pouvaient y avoir qui pouvaient se former et je passais un temps fou à essayer de les enlever alors que finalement quand on met une couleur dessus on se rend compte que euh, finalement c'est pas du tout préjudiciable Même autrement, hein, je veux dire, quand on fait une French ou quoi que ce soit, quand on fait une French, du coup, ça peut se voir. Donc là, ça avait coulé un tout, tout petit peu sur, euh, sur le côté de mon ongle. Donc, j'enlève un tout petit peu. Là, euh, de profil, on voit qu'il y en a trop vers le bord. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on va tirer un petit peu la matière. Et petite astuce, si vous voulez vraiment bien que le bombé se forme, on va simplement retourner l'ongle. Et là donc le bombé va se former. Donc là vu que mon gel est épais, il va mettre forcément plus de temps. Il va s'auto-égaliser beaucoup moins rapidement. Euh, donc ça se peut qu'il se forme pas tout à fait tout seul. Il faudra peut-être l'aider un tout petit peu. On va vérifier bien au niveau de la longueur. Si vous n'avez pas fait euh, trop court, vaut mieux l'avoir un petit peu trop long que trop court. Euh, moi, au niveau du bombé, je ne veux pas forcément quelque chose d'extrême. Mes ongles, naturellement, comme vous pouvez le voir, poussent un tout petit peu crochus. Alors, j'essaye toujours de les rattraper vers le bas pour essayer de les rattraper un petit peu. Là, pour le coup, euh, ce sera plutôt l'inverse, c'est-à-dire que mon ongle va plutôt partir un peu vers le haut. Donc, pour cela, j'appuie un petit peu sur euh, le bord. Voilà, pour essayer de le descendre un tout petit peu, mais je ne peux pas trop parce que sinon il va se créer un petit creux. Donc ce que je peux faire une fois qu'il s'est lissé, je peux rajouter encore un tout petit peu de gel sur le centre. Au niveau de notre zone de fracture, Ben voilà, c'est là où mon ongle s'est cassé. Au niveau de la zone de fracture pour avoir vraiment un joli bombé qui se forme. Alors le bombé ne va pas du tout être le même si on fait une forme artistique ou une forme classique. Là c'est une forme classique, donc mon bombé va se situer donc plutôt sur cette zone, au niveau de la zone de fracture. Et si ce serait une forme artistique, c'est-à-dire une forme qui va être plus pinchée, tout ça, notre bombé se situera plus haut vers la cuticule. Mais tout ça, je vous l'explique dans les formations. D'ailleurs, si vous avez envie de suivre une formation, je serais vraiment ravie de vous accueillir dans une formation. Donc, professionnel et puis si vous avez envie de voir euh, voilà d'apprendre de chez vous euh, ce métier euh, mais que vous avez un petit peu peur de vous lancer vous savez pas forcément si ce métier est fait pour vous si euh, vous allez pouvoir apprendre de chez vous ce métier parce que là je forme actuellement euh, une, plus d'une dizaine de pays donc si vous avez encore des doutes des peurs quoi que ce soit je vous euh, donne la possibilité de vous inscrire à une euh, formation d'initiation gratuite Gratuite et donc là euh, voilà vous ne payez rien du tout et vous avez accès à plusieurs vidéos donc euh, voilà où, euh, où vous allez pouvoir commencer à vous entraîner et voir des résultats. Alors moi ce que je fais c'est que je rentre la main puis je la ressors une fois que ça commence à chauffer. Puis je la remets quand ça chauffe plus, etc. Parce que, en fait, le gel va se rétracter, c'est-à-dire qu'il va se rétrécir, se resserrer, et c'est ce qui crée la sensation de chaleur euh, au niveau de, du gel. Donc, euh, voilà, le gel, c'est pas forcément un mauvais gel s'il chauffe, c'est simplement qu'il se rétracte lorsqu'il sèche, et donc, du coup, il faut simplement. Sortir, rentrer, voilà. Comme vous pouvez le voir, moi je suis sortie une seule fois, ça suffit, ça me chauffe pas du tout. Euh, donc voilà, après un ongle qui va être très endommagé, forcément on va sentir beaucoup plus euh, la chaleur qu'un ongle qui va être euh, parfaitement sain et, et bien épais. Plus un ongle va être épais, moins on sentira cette sensation un peu désagréable de la catalyse. La catalyse c'est euh, bien sûr le fait que ça sèche que ça durcit. Voilà. Donc là, moi j'ai une, la une lampe lait UV, donc elle va assez vite au niveau euh, du séchage. Par contre, il faut quand même attendre 3 minutes, puisque c'est du gel, et en plus de ça, j'ai mis une quantité assez importante. Euh, donc je le remets trois fois sur 60 minutes. Je suis pas obligée d'appuyer par contre sur le bouton, je peux très bien aussi sortir la main, la re-rentrer, et la lampe se s'allume à nouveau toute seule. Voilà donc si vous le faites sur tous les doigts, commencez par un doigt, catalysez le au moins 15 à 20 secondes voire 30 secondes, faites le deuxième ou alors deuxième option si vous travaillez sur cliente, vous pouvez très bien euh, faire le, par exemple le petit doigt sur une main, faire le petit doigt sur l'autre main, ensuite faire l'annulaire, l'annulaire sur l'autre main et pendant que vous travaillez sur une main, l'autre main sèche ne sortez pas votre ongle euh, si vous voyez que vous avez fait 2 minutes par exemple, ou même 3 minutes mais vous travaillez encore sur l'autre main continuez à sécher le gel puisque bien souvent les problèmes viennent d'un manque euh, de, de temps de séchage et donc il faut vraiment éviter de, euh, de le laisser trop peu longtemps dans la machine vaut mieux trop longtemps que trop peu finalement voilà, donc maintenant ça devrait être sec pour vérifier, on peut Tapoter quand on entend ce bruit, c'est que c'est bon. Donc on va venir décoller le papier en dessous. Donc je l'ai vraiment bien, bien, bien collé. Ils tiennent vraiment très, très bien. D'ailleurs vous les retrouverez cela sur mon site. Ils sont vraiment extra. J'en ai testé plein et c'est vraiment les meilleurs. Donc voilà, vous retrouvez de toute façon tous les produits sur mon site. Donc il suffit d'aller dans la description et puis euh, voilà je vous mettrai un lien vers le site pour que vous retrouviez tous ces produits. Donc là il y a hop voilà un petit peu de gel qui, euh, qui était en trop. Donc on va regarder au niveau de la longueur de la forme. Donc je préfère toujours rallonger un petit peu plus et ensuite donc le raccourcir. Je reprends mon cleaner. Sur mon carré de cellulose. Alors ne prenez jamais de coton ou quelque chose comme ça qui peluche. Enfin, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Là on voit qu'il y a un bombé qui est suffisant. Je veux pas forcément avoir trop de bombé sur mes ongles. Je veux quand même que ça reste naturel. Donc moi j'aime bien procéder comme cela. Je vais prendre une lime. Et je vais venir limer bien droit sous mon ongle. Voilà, une fois que c'est fait, on va faire pareil de l'autre côté. Alors là, je travaille sur moi, donc je maintiens la lime et je bouge l'ongle. En temps normal, c'est l'inverse. Mais là, vu que c'est ma main gauche et que je suis droitière, c'est un petit peu compliqué de limer avec la main. Donc j'aime bien limer finalement avec mon doigt, tout simplement. Donc si vous travaillez sur vous-même, vous verrez que c'est beaucoup plus facile de bouger le doigt que de bouger la lime. Si vous voyez que vous avez vraiment trop un creux à ce niveau-là, euh, rajoutez une deuxième couche. Hein, C'est-à-dire, vous laissez votre chablon et vous rajoutez directement une deuxième couche par dessus. Voilà, donc, je vais bien le mettre en forme. ça c'est très très important de bien limer les parallèles, j'en parle énormément dans la formation, j'ai d'ailleurs rajouté plein de vidéos euh, sur le sujet dans la formation puisque mes élèves avaient un petit peu de mal avec ce limage des parallèles et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir vérifier la longueur au niveau de l'autre main et là ça me semble pas trop mal. Cela est forcément plus large puisqu'il y a la couleur et, et la finition et tout dessus. Mais finalement, euh, c'est pas trop mal. Donc euh, voilà, je pense que je vais le laisser comme ça. Et donc je vais juste passer avec mon, mon bloc. Voilà, pour dépolir la surface. Encore une fois, donc je, je vous le montre comme ça. Je passe plutôt avec mon ongle qu'avec... Euh, qu'avec le bloc puisque c'est plus facile pour moi. J'aime bien aussi euh, passer euh, comme ça, c'est-à-dire sur l'avant pour avoir quelque chose de vraiment bien bien lisse. Alors moi je me casse très rarement les ongles, c'est pour ça que je peux me permettre aussi de les faire fins. Euh, puisqu'en général euh, voilà, c'est mes ongles naturels, ils tiennent très bien, ils sont épais, j'ai vraiment vraiment de la chance pour euh, pour les ongles, j'ai pas du tout de chance pour les cheveux mais les ongles c'est ça, enfin voilà, moi j'ai plutôt des, des jolis cils, des, des jolis ongles et pas trop des jolis cheveux, après on, on choisit pas toujours, on va venir vérifier donc au niveau des différentes formes, à des différentes euh, vues, donc voir si on doit encore limer un petit peu sur les côtés. Donc là avec notre lime on va venir rectifier. Moi j'aime bien affiner euh, bien sur tous les côtés, puisqu'en général, euh, voilà c'est trop épais et après notre ongle va avoir on va avoir l'impression qu'il est trop large donc j'affine bien sur les côtés. Mais limez pas non plus euh, jusqu'à ce qu'il y ait plus de gel. Il hein. faut quand même qu'il y en ait suffisamment. Je lime un tout petit peu la surface pour égaliser. Mais vous voyez que le gel finalement c'est bien mis, il n'y a quasiment rien à relimer. Je relime encore un petit peu sur l'avant pour affiner, toujours en arrondi. Ça c'est souvent les erreurs de débutantes, c'est-à-dire de laisser un ongle avec le gel, euh, avec beaucoup de matière de gel sur les côtés. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. C'est comme ça que votre ongle finalement va, va se décoller rapidement. Donc euh, voilà. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur, euh, sur le décollement du gel, pourquoi le gel se décolle. Et donc euh, vous pouvez aller voir cette vidéo où vous apprendrez donc, euh, comment éviter tout cela. Et bien sûr on en parle beaucoup plus encore dans la formation, euh, dans la formation certifiante. Voilà, mon ongle est fait. Je vous ai montré donc comment euh, rattraper un ongle, euh, donc vraiment très très court, on pourrait presque dire un ongle rongé et euh, le rallonger au chablon. Maintenant, tout ce qui me restera à faire, c'est de mettre la couleur et la finition. Et ce sera fini. Je vous prépare une autre vidéo où je vous montre comment faire l'effet chromé donc euh, voilà c'est pas tout à fait la même chose que, euh, que cela. Je vais vous faire vraiment un effet chromé sur le petit doigt donc n'hésitez pas à regarder euh, donc très très prochainement la prochaine vidéo que je vous prépare où je vous le montre justement sur cette ongle pour faire l'effet miroir, l'effet chromé. Voilà je vous dis à très très vite, merci infiniment de regarder mes vidéos, n'hésitez pas à vous d'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, euh, de partager euh, aussi les vidéos sur Facebook euh, ou autre et puis euh, et puis voilà. Regardez toutes les vidéos si elles vous plaisent, euh, je vous suis avec très très grand plaisir dans une formation professionnelle. À très bientôt.